Doucement dans la nuit, la neige règne à son tour Un royaume de solitude, ma place elle là porte toujours Le vent qui hurle en moi, ne pense plus à demain Il est bien trop fort, j'ai lutté enfin. pouvoir, en vain En tes pouvoirs n'en parle pas Fais attention le secret survivra Pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiments hey. Libéré, délivré, je mentirai plus jamais Plus jamais libérer de l'effet, c'est décidé, je m'en vais. J'ai laissé mon enfance en été, perdu dans l'hiver. Le froid est pour moi le prix de la liberté. Quand on prend de la hauteur, tout semble insignifiant. La tristesse, l'angoisse, la peur m'ont quitté depuis longtemps. Je veux voir ce que je peux faire de cette magie pleine de mystère. Le bien, le mal, je dis tant pis, tant pis. Hey. Libéré les étoiles me tendent dans les bras ah. Libérez de l'ivraie Non je ne pleure pas ouais. Libérez de l'ivraie Les étoiles me tendent dans les bras hey. Libérez de l'ivraie Non je ne pleure pas Me voilà je suis là, perdu dans l'hiver Mon pouvoir vient du ciel et envahit l'espace Mon âme s'exprime en dessinant, en sculptant dans la grâce et mes portraits sont des fleurs, de cristal à gelée. C'est froid. Je ne reviendrai pas. Le passé est passé. Ah. Complètement passé. Hey. Libéré, délivré. Désormais plus rien ne m'arrête. Libéré, délivré. Plus de princesse à parfaite. Hey. Libéré, délivré. Désormais plus rien ne m'arrête. Libéré, délivré. Plus de princesse à parfaite. Hey. Je suis là comme je les réveille. Perdu dans l'hiver. Crois pour moi le prix de la liberté.